Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Non, mais là, il y a un truc qui est en train de m'énerver. Lionel Messi commence simplement, seulement, à visiter la Tour Eiffel. Non, mais mon gars, c'est pas normal. C'est pour ça que t'es pas à 100% avec le Paris Saint-Germain. C'est que maintenant que tu es parti visiter la Tour Eiffel, le monument historique de Paris, de la capitale, construit par Gustave Eiffel dans les années je sais pas combien. Il y a quelqu'un qui va mettre l'année là dans les commentaires. Mais là, Lionel Messi, quand tu arrives dans la capitale, il faut t'imprégner de la capitale. Ben oui Là, pas en... là tu... tu viens juste de devenir un vrai Parisien. Parce que là, tu commences à te balader dans Paris. hein Tu penses que c'est pourquoi que tu n'arrives pas à marquer en Ligue 1 C'est parce que T'es pas allé voir euh, la Tour Eiffel, euh, le Champ de Mars, le, le, le, tout ça. Euh, va faire un petit tour aussi en banlieue pour que tu vois. Qu'est-ce que c'est que Paris Parce que là, toi, tu penses que Paris, c'est le Parc des Princes, ta villa, euh, euh, euh, le centre d'entraînement et puis c'est tout. Mais non Paris, c'est une grande ville, mon ami. Lionel Messi, prends ta famille. Va dans le 9-4. Tu vois ce que je veux dire Hein tu vas dans le 9-4, tu vas choisir le roi Tu vas à Vitry, il y a des bonnes chichas là-bas Ensuite, tu vas dans le 9-2 Là-bas, euh, bon Il y a des beaux bâtiments, voilà, tranquille Nanana, c'est beau et tout, après tu vas dans le 9-3 Tu vois ce que je veux dire Par contre, quand tu vas Dans le 9-3, tu, tu, tu fermes tes vitres Et tu fermes le, le, le Tout le temps ta voiture, parce que voilà Le 9-3, c'est le 9-3 Ensuite, il y, y a quoi encore Le 9-1, là-bas Bon, euh, là, tu as déjà, enfin, je sais pas si tu as déjà été, mais là-bas, il y a le truc de la lucarne. Tu vas là-bas, tu t essayes de mettre la lucarne, comme ça, tu leur montres à tous que tu es un bon footballeur. Mais voilà, il faut que tu... Il faut que tu... Tu tu, tu, tu traverses tout Paris. Ben ouais, faut que tu ailles dans le 77. Tu vas, tu vas voir comment c'est loin, c'est éloigné. Ensuite, tu vas dans le 78. Mais bon, le 78, tu vas déjà là-bas, puisque le centre d'entraînement, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne savent pas, est dans le 78. Donc, le 78, tu as déjà euh, vu. Mais tu peux aller visiter la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Tu peux aussi accompagner Herrera au bois de Boulogne hein Lui, là, qui fait des dingueries. N'importe quoi, Anderreira. c'est pas comme ça qu'on se détend. Hein bon, j'en ai pas parlé, parce que voilà... Euh, c'est des trucs euh, quand même qui sont extra sportifs. Et puis on va pas se mentir que, voilà, il faut quand même euh, garder l'intégrité des joueurs qui jouent au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas les afficher, tu vois ce que je veux dire. Même si, euh, voilà, ouais, tu t'es littéralement fait tramer. Donc Lionel Messi traîne pas trop avec André Herrera. Traîne pas trop aussi avec euh, Neymar. Parce que Neymar, tu connais, il aime bien les boîtes parisiennes. Tu vois ce que je veux dire. Donc traîne plus avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, tout ce qu'il fait, c'est étudier le foot. Tu vois ce que je veux dire Lui, il étudie le foot, il étudie les matchs de, de, de Cristiano Ronaldo, il étudie le match de, de, du Real Madrid, il étudie le match de Karim Benzema. Tu vois ce que je veux dire Il pense foot, il vit foot. Quand il rentre chez lui, il joue à FIFA. Tu vois ce que je veux dire il, il, il, il pense que au foot. Voilà. Il réfléchit foot, il, il, il mange foot, tout foot. Donc tu dois traîner avec Kylian Mbappé. Et euh, voilà quoi. Et puis continue à, à, à, à visiter Paris. Hein toi, là, tu arrives dans un, dans un pays, tu visites pas le pays. Tu es malade ou quoi Hein Donc, tu es allé à Marseille, tu es allé partout, mais à, à Paris, t'as pas encore vu la Tour Eiffel. Tu l'as vu là, là, hier. Reprends-toi. Hein. Reprends-toi. Hein. Là, j'avais décidé de ne pas me faire les contours. Mais tant que tu marques pas en Ligue 1, vu que c'est la trêve, je vais me faire les contours, là, parce que là, c'est plus possible. J'ai une barbe de malade. Hein